On dit qu'il existe 6 signes d'affaiblissement du cheveu. Mais moi, j'ai une raison de ne pas m'en inquiéter. Le soin vitalité après shampoing, Pantene Prové. Sa formule unique aux provitamines les cible tous. Perte de vitalité, formation de fourche, cheveux rebelles, fragiles, secs et ternes. Pour garder la force et la santé de mes cheveux 6 signes, une réponse. Soin vitalité Pantene Prové combat les 6 signes d'affaiblissement du cheveu.